Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille, ouais. Donc là, comme vous pouvez le constater, Francis Ngannou et l'UFC, c'est officiellement terminé. L'UFC n'a pas su trouver les mots et les bonnes offres pour garder le champion du monde camerounais. Celui qui fait partie des plus forts de toute la planète. Sa droite qui est enregistrée là. Tout le monde est choqué. Tout le monde a vu les droites qu'il a mis. On s'est demandé si ces droites ne venaient pas de l'enfer ou si ces droites ne venaient pas d'une autre planète. Parce qu'on s'est demandé... Comment c'est possible que quand il frappe quelqu'un, le visage de, quel, de la personne se déchire Vous vous souvenez de Alistair Overim Hein Vous vous en souvenez Il s'est mangé une droite dans, la, dans, dans, dans le visage. Son visage s'est déchiré comme du papier. Hein Tu te rends compte de cette dinguerie Donc nous, on est des. on, on est des, des corps constituants avec des, de la génétique du sang et quand tu te bats contre Francis Ngannou, tu deviens une simple feuille qui peut déchirer comme du n'importe quoi. On se souvient tous du marteau qu'il a mis sur Stipe Myosic, le marteau de Thor. Tout le monde pensait que le marteau de Thor était une euh, invention d'un groupe qu'on ne va pas citer. Parce qu'ici, on ne fait pas de promo, sinon tu payes. Alors voilà, on a compris que l'UFC n'était pas du tout une compagnie, comment dire, de bonne foi. Parce que je me rappelle, il y a un peu plus de un an, lorsque Francis Ngannou a défendu sa ceinture face à, bon gamin, notre champion Cyril Gann, qui va, lui, se battre contre John Jones, qui revient quand Francis Ngannou est parti. Alors là, si c'est pas la meilleure, et en plus de cela, on a Stipe Miosis qui dit que lui, lui aussi, il est chaud, alors que quand Ngannou était là, c'était le silence total chez les poids lourds. Les poids lourds, ils commençaient à perdre du poids. Ils, vont, ils commençaient à dire, bon, nous, on change de catégorie. Tu comprends Francis Ngannou, c'était la terreur de l'UFC. Le gars savait taper au corps, taper au visage, taper au sol. Oh là là, mais qu'est-ce que vous vouliez faire Rien Donc là, mesdames et messieurs, il y a un peu plus d'un an, je reviens sur cette phrase, il y a un peu plus d'un an, Francis Ngannou nous a fait des révélations Choc sur l'UFC Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment, déjà, dans un premier temps, quand tu es athlète, ça veut dire que tu t'es entraîné seul, sans l'UFC. Hein. Je dis bien, sans l'UFC, tu t'es entraîné. L'UFC t'a choisi. Quand tu signes un contrat chez eux, tu n'as le droit d'aller combattre nulle part ailleurs. Tu comprends Tu entends ce que je te dis Ça veut dire que même s'il veut aller faire un tournoi, histoire de, de s'améliorer dans un autre truc, il peut pas le faire s'il y a de l'argent au jeu, il n'a pas le droit, il doit que combattre gratuitement. Il n'a pas le droit d'aller faire la boxe, il n'a pas le droit d'aller faire je sais pas quoi. Et en plus de cela, le truc le plus hardcore, le plus pire, mesdames et messieurs, le plus scandaleux. D'ailleurs, mesdames et messieurs, j'espère que là, ça, il y aura du changement. Après tout ce que Francis Nganou nous a révélé, apparemment, hein, tous les combattants qui, qui combattent là, ils n'ont pas d'assurance. Oh là, là tu te rends compte de cette dinguerie Tu te rends compte ça veut dire que les gars, ils rentrent dans la cage, ils risquent leur vie, ils se blessent, ils peuvent mourir. S'il y a un problème, l'UFC dit, Eh oh, nous on n'a rien fait, hein hein c'est pas nous qui t'a demandé de rentrer dans la cage. On a les vidéos, t'es rentré tout seul, personne t'a forcé, tu te rends compte de la dinguerie Nous on est là, on regarde des gens qui risquent leur vie sans assurance et après on vient nous parler des, des autres pays. Et alors que ça, ça se passe où Aux états unis n'est-ce pas là le pays qui est censé être libre hein euh, Comment on dit American Dream Ah, c'est ça Vous comprenez